Donc moi j'utilise essentiellement la Khan Academy pour les devoirs. On a des élèves qui sont super, passionnés et curieux. Je leur ai proposé la Khan Academy, ils ont tout de suite été curieux, ils ont voulu tester. Je leur donne typiquement quelques exercices sur la Khan Academy. Ça leur permet de voir la matière d'une manière un peu différente de la manière dont moi je le vois en classe. Ça leur permet aussi d'avoir d'autres explications par les vidéos, d'autres manières de faire les synthèses et en plus ils sont corrigés immédiatement, donc euh, eux, de leur côté, ça leur permet de pouvoir euh, directement s'auto-évaluer. J'utilise aussi également pour les remédiations et les remises à niveau. Donc quand j'ai des rappels à faire, par exemple en réto sur les dérivés, eh bien, je leur donne quelques petits exercices sur la Can Academy. comme ça, ça leur rafraîchit la mémoire, et ils peuvent refaire des exercices de l'année précédente. Euh, et pour les remédiations aussi, il bon, y a certains élèves qui, euh, qui ont des soucis euh, qui, en mathématiques, qui, donc des, des matières qu'ils ne maîtrisent pas depuis euh, quelques années. Et donc euh, là, quand je n'ai pas forcément de batterie d'exercice sur moi, ben, je leur donne des exercices en me disant bah, « tu vas voir les fractions bah, Voilà des exercices que tu peux faire sur la Khan Academy. Ben, » Je peux les envoyer là-bas pour qu'eux-mêmes se remettent à niveau et que moi je puisse les suivre. L'avantage principal d'avoir un compte enseignant, c'est que je peux créer une classe virtuelle. A partir de là, moi, j'ai tout un ensemble de menus. J'ai la liste des matières à voir pendant l'année. A partir de là, moi, je peux cliquer sur les exercices ou les vidéos ou la théorie euh, liée à un chapitre particulier. A partir de ça, je, voilà, je les attribue aux élèves je peux fixer une date. Et dire, bon, pour une telle date, je vous demande de faire ces exercices. Je peux voir assez précisément, en fait, les réponses, même pour chaque réponse, en fait, je peux voir individuellement par élève les réponses justes, les réponses fausses. Je peux aussi avoir une vision synoptique de toute la classe et donc voir quel est le taux de réussite de la classe pour certains types de questions. Et donc, ça me permet aussi, moi, de mon côté, de pouvoir réajuster le tir ou dire, bon, voilà, pour ce type d'exercice-là, on va les revoir ensemble parce que euh, la classe a plus de difficultés en général. Moi, je trouve que l'intérêt principal de Kanaka, elle couvre toute la matière des mathématiques depuis euh, le, les primaires jusqu'à l'université. Mais pas uniquement des mathématiques, la science, donc même pour des élèves qui ont des soucis en sciences, parfois je les renvoie sur l'académie ou d'informatique. Ça c'est une chose, et d'autre part, le, la manière dont est conçu le site, au niveau du design, c'est bon, joli, c'est déjà une chose, hein. ce n'est pas toujours le cas pour des exercices en mathématiques, parfois ce n'est pas du tout accueillant sur certains sites, tandis que là c'est est vraiment accueillant, on est, on est pris en charge tout de suite, les menus sont assez fluides, donc au niveau ergonomique ça a été travaillé aussi. C'est aussi sous forme de jeu, donc les, certains élèves aussi qui, qui peuvent avoir un, un blocage par rapport aux mathématiques, euh, ils se disent bon, « bon voilà, il y a un quiz, je réponds au quiz et, euh » et et c'est un, un jeu, euh, je dois trouver les bonnes réponses. Si je n'ai pas la bonne réponse, je peux trouver des indices. Donc, ils ne sont pas du tout dans une atmosphère de, de, de tests ou d'interrogations comme on peut l'avoir euh, dans l'école en général. C'est plus facile pour eux et ça leur fait euh, parfois dépasser ces blocages-là qu'ils pourraient avoir par rapport aux mathématiques. D'autre part aussi, je trouve que l'équipe est très réactive quand on, on a des remarques qu'on fait par rapport à la plateforme en faisant des demandes pour qu'elles soient... Euh, améliorer, ben les, les mises à jour se font continuellement et là, j'ai remarqué en, en, en quatre ans qu'il y a eu beaucoup d'améliorations, notamment sur la partie devoir et que, euh, voilà, clairement, les concepteurs du site ont, ont tenu compte des desiderata des professeurs et comment faire pour leur faciliter la vie et, euh, et les aider à, voilà, à ce que les élèves apprennent au mieux. Une dernière chose aussi, c'est le, le côté de la personnalisation. Euh, donc on a on a réellement une classe virtuelle et donc cette classe virtuelle là on peut la suivre. On a des statistiques et on a une vision de la classe qu'on peut suivre individuellement classe par classe. On peut même revenir sur les résultats qu'ils ont eu l'année dernière par exemple. Pour des écoles où on n'a pas facilement accès à un tableau interactif, c'est plus embêtant effectivement d'utiliser ces nouvelles technologies. Maintenant ça, ça n'empêche pas forcément les élèves de pouvoir faire les exercices dans le sens où ils peuvent le faire chez eux, euh, sur leur smartphone, sur, euh, sur un ordinateur. La plupart ont quand même un ordinateur. Même ceux qui sont dans des situations plus difficiles, en ont un aujourd'hui. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est plus que l'outil, parce que voilà, le GSM, ils l'ont, c'est la fracture numérique qu'on peut avoir parfois entre certains élèves. Il y en a qui ne sont euh, pas du tout, du, tout, du tout dans les nouvelles technologies, pas du tout dans l'informatique, alors qu'on est euh, en 2019. Et ça, c'est... Pour moi aussi, un apprentissage à faire avec eux et les, les, les familiariser de plus en plus avec l'informatique parce que c'est quelque chose qui, sera, qui, qui est omniprésent déjà aujourd'hui qui le sera encore plus dans le futur. Ça, c'est le frein principal que je donnerais pour certains, certaines classes, ou certains environnements ou certains milieux.